Bonjour, Califrem, aujourd'hui je vais vous présenter donc, les deux sites dont je parle dans mon article qui vont consister à extraire les couleurs, donc une palette de couleurs à partir d'une image ou d'une photo que vous possédez ou que vous pouvez trouver sur internet. Donc, le premier site dont je vous ai parlé s'appelle « Pictaculous ». Donc, c'est vraiment le site basique qui ne va, qui va pas vous offrir enfin, des, des résultats exceptionnels, mais qui peut dépanner pour avoir les couleurs principales d'une photo. Alors, donc ce site se présente comme ça. Euh, vous avez ici la possibilité de mettre une photo à partir de votre ordinateur. Donc, on va le faire ensemble. Il suffit de cliquer, de prendre votre image... Et ensuite, de glisser un petit peu la, la souris vers le bas pour obtenir le bouton, parce que sinon, vous tombez sur, sur cette publicité ici. Donc, on appuie sur « Get my palette ». On attend quelques, quelques secondes, ça va très vite. Et donc, voilà, vous obtenez votre palette avec vraiment, donc c'est basique, les couleurs majeures de votre photo. Vous voyez ici, donc le, le bleu, le ocre, un petit peu le, le jaune, euh, le, la couleur sable. Donc avec le code hexadécimal de chaque, de chaque couleur, et euh, vous avez quelques suggestions de palettes ici qui peuvent être complémentaires ou qui contiennent certaines couleurs de votre image. Bon ça j'ai fait moins.. J'ai fait moins attention en ce qui me concerne. Donc voilà, le, le principe de ce site est très simple. Donc on va faire la même expérience, mais cette fois-ci avec le deuxième site, donc, qui s'appelle « Color Palette Generator », donc sur le, sur le site de CSS Drive. Vous avez donc la possibilité, comme je vous ai dit dans l'article, de choisir une photo à partir de votre ordinateur ou d'en entrer, en entrer l'URL. Alors ici, vous avez par contre la possibilité de mettre des images qui, vont, qui font jusqu'à 1 mégas. Euh, sur l'autre site, c'était 500, 500 KO. Donc, on va choisir le même fichier pour voir un petit peu la différence. J'importe ma photo, « Get Palette ». J'attends, ça va très vite, quelques secondes. Et donc vous voyez ici qu'on obtient, donc on a notre image qui apparaît à droite. Et vous avez la palette des couleurs claires, la palette des couleurs médium et euh, palette des couleurs foncées. Et une palette un petit peu plus euh, complète en fait ici euh, qui reprend vraiment les tonalités euh, vraiment plus légères de, de chaque euh, couleur de votre image. Vous passez lorsque vous passez sur chaque couleur, vous pouvez remarquer qu'ici vous avez donc les, le code de chaque couleur qui, euh, qui apparaît et vous pouvez vous-même créer un petit peu votre, votre propre palette euh, ici dans les last eight selected colors. Donc voilà comment se présentent ces sites. Donc ce sont des petits outils. Euh, Peut-être pas forcément euh, euh, précis, mais en tout cas qui peuvent vous aider à obtenir assez rapidement le code d'une couleur pour pouvoir vous en resservir par la suite. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura pu vous être utile et je vous dis à bientôt.